Dans cette dernière vidéo, nous allons voir la loi d'Ohm en notation complexe. Nous allons l'appliquer au condensateur et à la bobine, et voir le lien avec le déphasage. Ensuite, on verra que toutes les lois de l'électrocinétique sont valables en notation complexe, donc on en verra quelques-unes. Et puis, on fera un dernier paragraphe sur la puissance en régime sinusoïdal. Donc la loi d'Ohm en notation complexe, c'est celle qu'on a déjà euh, vue dans la définition de l'impédance. On va écrire U est égal à Z fois I. Et ceci va être valable quel que soit euh, le circuit étudié, la portion de circuit étudié. En effet, pour donc une résistance, on a bien U égale R fois I. Pour un condensateur, on va avoir U égale à 1 sur Jc oméga fois I. Et pour une bobine, U est égal à Jl oméga fois I. Donc on n'a pas besoin de retenir tout ça, il suffit de connaître les impédances et puis on va pouvoir écrire à chaque fois U égale Z fois I. L'impédance en notation complexe va permettre d'obtenir deux grandeurs réelles importantes. Si on note la tension égale à UM exponentielle Jωt plus phi. Si on note l'intensité I de t est égal à im m exponentielle J oméga t plus phi prime, et eh bien l'impédance complexe, si on prend son module, on va noter ça grand Z, et eh bien ça nous amène au rapport entre l'amplitude réelle de la tension et l'amplitude réelle de l'intensité. Voici une première relation importante. La deuxième, c'est que l'argument de Z va être égal à l'argument de U moins l'argument de I, ce qui est égal à Φ moins Φ' et ce qui vaut le déphasage entre la tension et l'intensité. Étudions cette dernière relation dans le cas de la bobine et du condensateur. Pour la bobine, on sait que son impédance vaut J l oméga. On peut donc calculer le cosinus et le sinus de son argument. Le cosinus de delta phi donc le déphasage va être égal à la partie réelle 0 sur le module de z, ce qui fait un cosinus du déphasage qui vaut 0. Le sinus de delta phi va être égal à la partie imaginaire l oméga sur le module qui vaut L carré oméga carré en racine carrée, donc le sinus du déphasage vaut 1, ce qui implique que le déphasage vaut pi sur 2. En effet, une bobine va introduire entre la tension et l'intensité un déphasage de pi sur 2. La tension sera en avance de phase de pi sur 2 sur l'intensité. Dans le cas du condensateur, que se passe-t-il le condensateur, son impédance vaut z égale 1 sur jc oméga, ce qui fait moins j sur c oméga. Le cosinus de delta phi vaut toujours 0 sur module de z, ce qui fait 0. Et le sinus de delta phi vaut la partie imaginaire, moins 1 sur c oméga sur le module, qui va valoir racine carrée de 1 sur c carré oméga carré, ce qui donne moins 1. Si, le déphasage introduit par un condensateur vaut moins π sur 2. La tension sera en retard de phase de π sur 2 par rapport à l'intensité. Nous allons voir maintenant les lois de l'électrocinétique en notation complexe, et nous allons voir que toutes les lois que nous avons vues dans le chapitre 1 vont être valables en régime sinusoïdal. Par exemple, l'association des impédances va marcher de la même manière que l'association des résistances. C'est à dire que si on a une impédance z1 en série avec une impédance z2, et eh bien le z équivalent, donc tout ça c'est complexe, il ne faut pas oublier, on l'oublie souvent, on a alors Z équivalent qui vaut Z1 plus Z2. Alors par exemple, si on a un condensateur et une résistance, et eh bien l'équivalent, ça va être l'impédance du condensateur plus l'impédance de la résistance. On peut faire de même pour l'association Donc ici c'était l'association de en série. On peut aussi travailler en dérivation. Et donc on va dire que si on a une impédance Z1 en dérivation avec une impédance Z2 ça va être équivalent à une impédance Z équivalente, on va avoir 1 sur Z équivalente est égal à 1 sur Z1 plus 1 sur Z2. On peut faire un exemple ici. Si on prend une bobine en parallèle avec une résistance, on va avoir 1 sur Z équivalent qui est égal à 1 sur Jl oméga, l'impédance de la bobine, plus 1 sur R. Il faudra donc réduire au même dénominateur et prendre l'inverse pour avoir l'impédance complexe du dipôle. Les autres lois donc sont valables en régime solidal, Par exemple, la loi des nœuds. Il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas la même. La loi des mailles. Ou alors le diviseur de tension, par exemple. Alors si on voulait l'appliquer, par exemple, on prendrait un circuit avec une résistance et un condensateur. Ici, un générateur. Comment s'applique le diviseur de tension Eh bien, ici on a UC, le T. Ici, on a UR de T. On va pouvoir écrire que la tension aux bandes du condensateur est une portion de la tension aux bandes du générateur. On écrit ça, UC de T est égal à Z du condensateur sur Z du condensateur plus Z de la résistance fois la tension du générateur. Comme on est en notation complexe, on va mettre des grandeurs soulignées. Ici, ça nous fait 1 sur Jc oméga sur 1 sur Jc oméga plus R E de T. Réarrangeons cette formule. Ça nous donne 1 sur Jc oméga, facteur de 1 sur Jc oméga plus R fois E de T. Et finalement, ça nous fait 1 sur 1 plus Jrc oméga fois E de T. On se rend compte qu'on retrouve le même résultat que ce qu'on avait obtenu pour l'étude du dipôle RC avec la loi des mailles. Donc le diviseur de tension marche bien en notation complexe. Dernier paragraphe sur la, Dernier paragraphe sur la puissance en régime sinusoïdal. Et la première chose, c'est ce qu'on appelle la valeur efficace d'un signal. Avant de parler de puissance, il faut qu'on définisse la valeur efficace d'un signal. Eh bien, c'est une définition mathématique. X efficace au carré, c'est la moyenne de x de t au carré, c'est-à-dire 1 sur t, la période, l'intégrale entre 0 et t de x carré de t dt. Cette formule est valable pour n'importe quel signal périodique, mais dans le cas d'une grandeur sinusoidale, ça devient plus facile et c'est le résultat qu'on retiendra. Dans le cas d'une grandeur sinusoidale, xf devient égal à xm, la valeur maximale, divisé par racine de 2. On peut définir maintenant la puissance instantanée. On va partir donc de P de t qui est égal à u de t fois i de t. Finalement, c'est la même chose que ce qu'on avait vu en régime transitoire. Enfin, dans la définition de la puissance dans le premier chapitre, mais ici on a des grandeurs qui sont temporelles. Si on prend U de t qui vaut UM cosinus oméga t plus phi, donc on travaille en réel ici, et I de t qui est égal à IM cosinus oméga t plus phi prime, qu'on fait la multiplication, et eh bien on a un cos A fois cos B. On connaît la formule qui dit que cos A fois cos B. C'est égal à 1 demi de cosinus A plus B moins cosinus de A moins B. Et si on applique cette formule, on va pouvoir écrire que P de t, ça va être égal à UM IM sur 2 fois cosinus de 2ωT plus phi plus phi prime plus cosinus de phi moins phi prime le déphasage. On se rend compte que cette puissance instantanée va osciller deux fois plus vite ici que la tension ou l'intensité prise seule. La définition de la puissance instantanée va nous permettre d'obtenir la puissance moyenne et parler de ce qu'on appelle le facteur de puissance qui est important en euh, électricité domestique. On va donc calculer la puissance moyenne par la formule suivante, P est égal à 1 sur t, la période toujours, l'intégrale de 0 à t de la puissance instantanée. L'intégrale sur une période du cosinus 2 ωt plus phi moins plus phi prime, va être égale à 0. Il va nous rester juste le cosinus phi moins phi prime. Donc on va pouvoir écrire finalement que cette puissance moyenne va être égale à um im sur 2 fois cosinus delta phi on va utiliser cette notation pour le déphasage et on va pouvoir utiliser les valeurs efficaces au lieu des valeurs maximales on va pouvoir écrire que cela fait uf if cosinus delta phi voici l'expression de la puissance moyenne en régime sinusoïdal et le facteur de puissance c'est ce qu'on appelle le cos delta phi le facteur de puissance. On peut, pour terminer, appliquer cette formule de puissance moyenne reçue par un dipôle dans le cas du condensateur ou de la bobine. Et on a vu que, dans ces deux cas, le delta phi, il vaut pi sur 2 ou moins pi sur 2. Ainsi, cos de pi sur 2 ou cos de moins pi sur 2, ça fait 0. Et la puissance moyenne reçue par un condensateur ou une bobine est égale à 0.